On a fait la recherche collaborative sur l'expérience apprenant, euh, c'est un peu l'ADN de conseil et recherche en fait. Moi je, je travaille, je suis directeur d'un centre de formation d'apprentis pour les métiers de la poste, j'ai un enjeu, euh, c'est de mieux travailler la relation, la qualité de la relation entre le maître d'apprentissage et l'apprenti. Et donc on a dégagé, dégagé des axes euh, de ce côté-là et je vais pouvoir mobiliser certaines choses qui sont sorties de cette recherche de façon très pratico-pratique pour pouvoir avancer. Peut-être le retour principal, c'est de se dire on est à la fois sur des, des sujets où il y a un niveau de recherche, un niveau d'apport théorique de très haut niveau, de très bon niveau, et en même temps, on est sur quelque chose qui est mobilisable et qui peut euh, tout à fait être... Euh, pris en compte dans euh, bah, une stratégie, dans un projet, dans une, euh, dans, dans une, une stratégie de changement notamment ou de faire évoluer des pratiques.